Comment bien se préparer avant une compétition importante C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiant et serein en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment bien se préparer avant une compétition importante. Mais avant cela, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous, mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos et ensuite être attentif pour le reste de la vidéo. Donc maintenant, comment bien se préparer avant une compétition importante Parfois, des fois, on a la compétition qui va arriver et on se dit oh, « Oh là là, mais si je perds, qu'est-ce qui va se passer Je vais décevoir certaines personnes, est-ce que je vais être à fond ?» Et on se pose un tas de questions qui nous font perdre énormément d'énergie. Alors dans cette vidéo, on va voir un truc, pour un secret pour vraiment être au top le jour des compétitions. Donc maintenant, comment est-ce que tu peux bien te préparer avant une compétition Je vais te raconter l'histoire d'une personne que j'avais accompagnée avant une grosse échéance sportive, c'était la qualification pour les Jeux Olympiques et elle était sur une pente de contre-performance depuis quelques mois parce qu'elle avait vu les compétitions, ces compétitions là, très importantes pour sa qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors à ce moment, comment est-ce qu'on fait C'est important déjà, un que tu définisses vraiment, ok il y a l'objectif qui est ce jour là, donc il y a l'objectif qui est là et l'objectif lui il est localisé dans un espace et un temps, mais ça c'est un objectif, c'est matériel. Et il y a le deuxième point à prendre conscience, c'est que tu as l'objectif qui est matériel, qui est localisé, mais il y a toi en tant qu'être humain qui tu deviens, qui est immatériel et sur le long terme. Et donc grâce à ça, eh bien, on va pouvoir voir tout le prix à payer de ton objectif. Parce que parfois aussi, tu peux être vraiment trop excité, trop enthousiaste en disant « Ah, c'est trop bien, j'ai avoir une grosse prise de parole en public. Ah, c'est trop bien, j'ai un magasin qui va super bien tourner. » Plein de choses comme ça. Mais du coup, dès que tu es dans l'excitation, tu vois qu'une partie du dé. Et donc, avec, ces, avec cette sportive-là, ce qu'on avait fait, c'est que la première chose, donc c'était contre-intuitive, elle n'avait jamais entendu parler de ça avant, c'est qu'on a regardé tous les inconvénients, tous les inconvénients sur le court, moyen et long terme. À ces compétitions importantes qui étaient les Jeux Olympiques. Et on a fait ça jusqu'à tant que d'être neutre, d'avoir le résultat extérieur ou ne pas l'avoir, puisqu'on sait que finalement, peut-être que l'objectif à court terme, je vais pas l'atteindre, mais à long terme, eh bien, j'en ferai une force. Et dès que tu vas faire tomber l'objectif de, de ton piédestal, tu vas voir que ton discours, les mots allez, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois au top, je dois faire comme ceci, comme cela, eh bien, ça va disparaître parce que tu seras plus soumis, tu seras plus esclave de ton objectif extérieur. Parce que pour beaucoup, quand on a un objectif extérieur et qu'il est important pour nous, eh bien, on se, on se sous-estime par rapport à lui, on le met sur un piédestal et, et si je ne l'ai pas, ça va être la fin du monde. Je me rappelle de cette sportive qui m'a dit, mais non, mais tu te rends compte hier, c'est sûrement ma dernière année de sport. Si je vais pas au JO, ma vie, elle est, elle est juste ruinée, je vais avoir tout ce regret derrière. Et au final, quand on a vu tous les inconvénients à court, moyen, long terme et qu'on voyait que... Elle était bien plus que cette compétition là et eh bien la peur de perdre a disparu donc elle s'en fichait clairement d'avoir l'objectif ou pas et ça permet en fait d'être très clair et d'être aligné dans le système de valeur donc il y a deux possibilités c'est soit arrêtes le sport ou la compétition parce que tu valides que ça c'est pas en accord avec qui tu es ou soit là comme ce qui s'est passé c'est qu'elle a dit bah, tu sais quoi je vais te tout donner pour y aller parce que lorsqu'on écroule la peur il reste quoi lorsque tu as plus peur juste de la certitude et derrière, elle a reperfait deux ou trois semaines juste après. J'avais vu son entraîneur, l'entraîneur de l'équipe de France juste après. Il m'a dit wow, « Waouh, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu combattre comme ça. » Donc, c'est vraiment important ça. Quand tu as cet objectif en tête, regarde tous les inconvénients par rapport à ça. Et ensuite, décide de qui tu as envie de devenir. Et après, enfin, fais tes exercices tranquilles de visualisation. où Là, tu vas fermer les yeux, tu vas te visualiser et tu vas te visualiser comme s'il était déjà fait et déjà réalisé. Et à ce moment-là, tu es en train de préparer ton corps à prendre les bonnes décisions et du coup générer les bonnes actions pour pouvoir manifester la performance sportive lors de ta compétition qui est importante pour toi. Donc voilà pour cette vidéo. Si cela t'a plu, pense à partager, pense à commenter, pense à liker aussi. Et enfin, si tu as envie d'aller beaucoup, beaucoup plus vite, eh bien, tu réserves un rendez-vous qui est offert de 45 minutes avec une personne de mon équipe où là, on pourra voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut t'aider très rapidement à faire sauter ce blocage une bonne fois pour toutes. Et rappelle-toi enfin, ça aussi tu peux le faire pour être au top le jour de ta compétition. Pense à l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Allez, ciao